Je suis Jenny Wallet, la cofondatrice de bonboss.ca. En fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Bonboss est rendue une entreprise certifiée opération Enfants-Soleil. C'est tellement important pour notre équipe de redonner à la société et quoi de mieux que la santé des enfants et le soutien de leur famille. C'est pourquoi nous avons justement décider d'adhérer à cette certification-là, qui met de l'avant les entreprises qui ont une vocation euh, philanthropique et une responsabilité sociale axée sur les enfants. Nous souhaitons justement mettre de l'avant les valeurs qui sont telles que l'engagement philanthropique et le fait d'investir dans les générations du futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter... Annie de Opération Enfant soleil ou n'importe quel membre de notre équipe pour vous informer sur la certification Opération Enfant soleil et même sur l'entreprise bonboss.ca.